Non, les légumes secs ne sont pas forcément durs à digérer. Vous pouvez limiter les désordres digestifs en y allant progressivement. Commencez par de petites quantités. Pendant la préparation, pensez à changer une à deux fois l'eau de trempage et à ne pas utiliser cette eau de trempage pour la cuisson. Pensez à bien les cuire par exemple en y ajoutant du bicarbonate de sodium.